Salut, c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors bien sûr on vous souhaite de très bonnes vacances parce que euh, la première séquence de l'année a été particulièrement longue et particulièrement difficile et donc euh, tout le monde a besoin de repos et donc ces deux semaines seront particulièrement les bienvenues euh, et surtout pour les euh, professeurs de, de lycée puisque euh, c'est quand même le, la, la thématique de cette rentrée, ce sont... Euh, c'est cette réforme des lycées qui a été mal préparée par le ministère, voire pas préparée du tout par le ministère, et donc qui laisse en très grande difficulté les collègues face à des nouveaux programmes très durs, très lourds. Et puis avec cette, cette situation euh, future euh, qui est complètement floue, complètement euh, absurde, avec euh, ce contrôle permanent euh, pour les élèves, donc qui va créer des tensions très fortes pour les élèves, mais aussi d'énormes difficultés pour les enseignants. Et donc nous avons fait euh, un très bon euh, congrès extraordinaire animé par l'ID Benadou le mardi 15 octobre, qui a permis de synthétiser la réalité des différentes situations dans l'académie et pour montrer que eh bien, les difficultés sont partagées par tout le monde et qu'il y a une nécessité de travailler ensemble le plus possible pour permettre eh bien, de faire avancer nos revendications. Bien sûr, on continue à dire qu'il faut annuler ces premières épreuves communes de contrôle continu parce qu'elles sont impossibles à mettre en place. Mais si le ministère persiste à vouloir les maintenir, eh bien, il faut impérativement qu'elles soient rémunérées à la hauteur de ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire des copies de baccalauréat, c'est-à-dire 5 euros par copie corrigée pour permettre aux enseignants eh bien, au moins d'avoir une rémunération par rapport à la charge de travail gigantesque qu'ils vont avoir et puis dès la rentrée des vacances de la Toussaint, eh bien, il va falloir se préparer à des mobilisations très importantes et encore plus fortes, publiques et privées réunies, parce que la réforme des retraites qui est annoncée par le gouvernement, c'est une véritable destruction de la retraite qui existait jusqu'alors. Et les premiers collègues qui ont fait des simulations par rapport à la situation actuelle, montre que ça va être une perte gigantesque pour les enseignants euh, de sans doute plus de 1000 euros euh, par mois euh, des pensions de retraite euh, par rapport à ce qu'elles existent aujourd'hui. Et donc ça, c'est tout simplement inadmissible. Euh, le fait de travailler toute sa vie doit permettre euh, d'avoir une pension de retraite correcte et décente après l'arrêt de l'activité, c'est le principe qui a été mis en place en 1945. 1945, rappelons que la France était complètement dévastée par cinq années de guerre, qu'elle n'avait plus d'argent, qu'il fallait qu'elle se reconstruise. Et elle a réussi à ce moment-là à organiser un système par répartition équilibré. Et aujourd'hui, la France, qui est un pays très riche, qui est parmi les plus grandes puissances mondiales, ne pourrait pas financer les pensions de retraite pour tous. C'est un véritable mensonge. C'est tout simplement, une fois encore, une volonté de préserver les plus riches au détriment des plus pauvres. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Oui, bien évidemment, nous partageons cette idée qu'il faut que les pensions les plus basses soient revalorisées, mais ça ne doit pas se faire au détriment des pensions des autres. Il y a d'autres solutions que ce qui est proposé par le gouvernement pour permettre d'avoir des pensions pour tous. Et donc nous, ce que nous disons à la FSU, c'est que oui, nous sommes d'accord pour une réforme des retraites, mais pas celle qui est proposée là, qui consiste tout simplement à détruire le système de solidarité qui existe entre les différentes retraites. Et nous, nous proposons bien sûr un système de retraite par répartition, beaucoup plus solidaire et beaucoup plus fraternel que ce, qu que, ce que propose M. Macron. Donc d'ici ces 15 jours, eh reposez-vous, profitez des vacances et à la rentrée. À bientôt